Bienvenue à cette quatrième édition. Ben oui, déjà quatre éditions. On vous accompagne avec notre partenaire et fidèle euh, partenaire, la Cosimoire, depuis quatre ans déjà. Rappelez-vous, il y a quelques années, on est venu dans vos villes à travers une tournée de workshops. On vous a accompagné de Tanger jusqu'à Agadir et c'était génial. L'année dernière, on a changé, on a innové un peu, on a essayé de toucher un plus grand nombre. On l'a fait via le digital et c'est vrai, on a eu des millions de personnes qui ont assisté à nos lives. Je vous en remercie du fond du cœur pour la confiance que vous placez en moi pour pouvoir me donner la chance de vous accompagner. Cette année, on est encore sur le digital, mais avec beaucoup de surprises. Alors, avec notre partenaire, voilà ce qu'on vous propose cette année cette année, on vous challenge, vous avez bien entendu. On va vous challenger pour vous sortir de votre zone de confort. On va aller un peu plus loin dans l'accompagnement et un peu plus loin dans le changement. Un mois, un challenge, un gagnant, je ne vous en dis pas plus. Le gagnant gagne un bon d'achat. Restez connecté sur notre page Facebook. Vous allez tout savoir sur le processus du challenge, comment ça fonctionne et comment être peut-être le gagnant. Et on ne vient pas qu'avec le challenge, rappelez-vous, j'ai dit trois surprises. La deuxième, c'est qu'il va y avoir cette année des primes d'excellence, vous avez bien entendu. On aime bien rétribuer les gens qui sont excellents, qui fournissent de l'effort. J'adore les gens qui persévèrent et qui vont jusqu'au bout, donc on va rétribuer les trois meilleurs élèves, Pareil, il y a tout un processus à mettre en place. Restez connectés sur notre page Facebook pour prendre connaissance des conditions pour être le regagnant de cette prime d'excellence. Il va y en avoir trois. Le premier gagne 10 000 dirhams. Le second gagnant, c'est 15 000 dirhams. Et le troisième, c'est 20 000 dirhams. Alors, pour créer un peu plus de proximité entre nous, cette année, on va créer des petites actions communautaires entre nous. Peut-être qu'on va aller faire du sport ensemble, peut-être boire un café, peut-être même répondre à vos questions, mais en direct. On verra. Restez connectés sur notre page Facebook. Comme vous pouvez le voir, cette année est riche en contenu parce qu'il y a tous les contenus que vous avez trouvé l'année dernière. Les conseils, les lives, les quotes, les, euh, les, des, une revue d'actualité sur les bourses, etc. Mais il y a aussi toutes ces surprises. Attachez votre ceinture. Le décollage est imminent. Nous allons avoir une année... ستي نهي دراشد يلا هاد العام نجحو جميع ان شاء الله <تصفيق>